Je voulais faire une petite chanson pour vous raconter quelques histoires. Histoires de grandes micro-gestions qui sont restées dans ma mémoire. J'étais à 200 sur 200, j'allais rentrer dans un combat. A clic au-dessus de l'armée, pourtant j'avais pas vu que t'étais là. A clic au-dessus de l'armée, pourtant j'avais pas vu que t'étais là. Pardon, pardon, petit automaton. Pardon, pardon, je ne t'avais pas vu. Pardon, pardon, t'es vengé pour de bon. Pardon, pardon, je me suis fait rouler dessus. J'allais rentrer dans une faille, amène-toi, j'ai de l'amour à revendre le genre de move que si tu le rates, tu rentres chez toi pour te pendre Et sur le tour clopin clopant. Je t'ai trouvé, t'étais tout seul, ça m'a fait du bien sur le moment de te faire un un-clic sur la gueule Et dans une rime surprenante te dire c'est bien fait pour ta gueule Je mal, je mal, petit carac mal, je suis mal, je suis mal, c'était pas très malheur Toi contre moi c'était pas très balance T'as pas eu de chance, j'étais de mauvaise humeur J'étais peinard en train de camper de turtle de faire mon volis Dans mon champ de vision, t'es passé, j'ai cru qu'arrivait l'ennemi J'étais super chaud, pas de problème J'ai un clic sans même penser Et sur mes 200 APM, il y en a une que t'as pas kiffé Mais je dois te l'avouer quand même, j'ai jamais aussi bien visé C'est pas, ça me pauvre petit Lyotte C'est pas, ça me Mais je t'ai pris pour un autre Excuse-moi, mon pote, t'avais rien à foutre là Ne m'en veux pas, reste loin de mon spot j'ai fait cette petite chanson, c'est pas pour vous faire arrêter de spam les automatons, juste pour voir comment ça fait, mais pour camoufler ma névrose Obsessionnelle de compulsion Qui fait que dès que je vois une de ces choses, il faut que je la bute, je sais c'est con. C'est pour ça que je suis, je suppose, rétrogradé à chaque saison. Si je te rattrape, petite bestiole sur la map, si je te rattrape, maintenant tu le sais bien. Chaque clic, je m'en tape, mais pour venir en ligor, je fais des efforts, mais reste dans les coins.